Alors question suivante, le couvert empêche-t-il l'utilisation de désherbants racinaires Une question d'Olivier. Alors, euh, oui et non. Alors, euh, c'est une question un petit peu ambiguë. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Si c'est dans le cadre de l'implantation du couvert, il faut être très prudent euh, avec l'utilisation de certains herbicides racinaires euh, et notamment avec l'utilisation des sulfonylurées au printemps sur les céréales. Euh, ensuite, euh, si c'est post-semi, euh, c'est assez surprenant, mais les, les herbicides racinaires conservent une certaine utilisation, notamment euh, parce que le, le zonage des, des graines adventices sont très proches de la surface et donc euh, euh, alors que dans un système conventionnel, euh, l'herbicide doit atteindre euh, au moins les 5-6 euh, premiers centimètres, donc être presque dilué dans une surface du sol, alors que l'action euh, d'un racinaire euh, euh, dans une situation euh, semi-directe se joue simplement dans le premier centimètre.